pour m'essuyer. Bienvenue de retour, je suis Rafati là pour ceux qui ne me connaissent pas. All the way from heaven. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo update bien sûr parce que frère je peux pas juste revenir comme ça et faire ma vie comme si de rien n'était, il y a quelque chose, j'ai laissé, en fait, il y a, il y a eu des vides en fait qui s'est senti dans la chaîne, il y a même des gens qui me demandaient mais tu fais plus de vlogs qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce so, comme update, c'est que, bah, c'est depuis, euh, ça va faire, l'autre tout dernièrement j'ai regardé, ça va faire comme 3 mois que j'ai pu poster des vidéos. Donc la dernière vidéo que j'avais postée c'était euh, la vidéo de vlog à Balaklava ouais Balaklava avec Melissa, Dalia et Elohim. C'est pas que je pouvais pas, c'était impossible de faire des vidéos. Non, en tout cas, je pouvais vraiment faire des vidéos en fait. Parce que j'ai fait des vidéos YouTube, tu vois. Mais. Like, j'ai juste perdu en fait les tracks et tout. Comme je disais dernièrement sur mon Instagram, YouTube c'est important, c'est quelque chose que je tiens à cœur. Et mes études aussi c'est important, mais à l'échelle en fait des urgences, c'est les études en fait qui étaient beaucoup plus urgentes à ce moment-là. Et je pas faire autrement tu vois et on avait en même temps les examens en même temps beaucoup de travaux en même temps mémoire à rendre en même temps défense en même temps vraiment beaucoup juste beaucoup faire beaucoup beaucoup vraiment franchement c'était... it was too much moi même je sais pas comment j'ai survécu là vraiment on va sincèrement dire vraiment gloire à jésus parce que frère it was odd c'était vraiment difficile mais Gloire à Dieu, je suis vivante. Update pour la chaîne, c'est que bah, je vais garder en fait les lifestyles, les voilà, ce qu'on a déjà commencé. Euh, c'est vrai que maintenant là, je vais vraiment beaucoup plus m'y mettre et tout, mais on continue avec, avec ce qu'on a commencé. Update sur moi-même, parce que dernièrement c'est enfin, je dis dernièrement de ouf aujourd'hui nous sommes les attendez regardez nous sommes les cas je pense hein? ouais, nous sommes les quatre juillet donc mon anniversaire c'était les dimanches aujourd'hui c'est lundi donc mon anniversaire c'était les samedis les 2 juillet comment l'anniversaire s'est passé ce que bah j'étais avec enfin euh, j'étais allée travailler parce que déjà si vous voulez les 1 1er juillet j'avais défense donc en fait, juste avant le 1er juillet, j'ai pas vécu en fait si on va dire comme ça, voilà donc je voulais pas fêter mon anniversaire, je voulais rien savoir de ça pas de mon anniversaire mais rien de la fête et tout, je voulais vraiment être dans un endroit calme parce que j'avais mon... pas eu en fait ces moments depuis longtemps où tu es calme où tu es calme, ok now, what are we doing, tu vois il y avait tout pour que voilà, tu n'arrives pas à faire un, deux, trois mais frère who can stop me je remercie Dieu de ce que voilà, j'ai passé tout ça, je suis... Et mon père qui a vraiment été un grand soutien à ma famille, mes amis, il y a des gens qui m'ont gardé vraiment dans l'air prière et tout et... En fait j'étais comme, Rafa tu vas y arriver, Rafa tu vas y arriver, vous savez pas combien de fois je me suis dit cette phrase, oh Seigneur, j'étais comme Rafa tu vas y arriver. Puis, you're gonna do it, you're gonna do it, you're gonna do it, you're gonna do it, you're gonna do it, ah Seigneur. Non mais franchement vraiment, là je suis juste en mode « grateful » en fait parce qu'il y a des gens qui ont abandonné, hein? <rire> peu... Donc c'était, en fait la pression c'était jusqu'à ces niveaux, il y a des gens qui ont vraiment abandonné en mode « ok, vous savez quoi, j'arrête en fait ces études <rire> ». Mais sinon on nous a fait grâce de tenir bon et voilà nous sommes là. que Je peux dire en tout cas, je, je nous souhaite, vous et moi en même temps, euh, beaucoup d'expériences, beaucoup d'aventures encore. Et beaucoup d'aventures avec dans les seigneurs, enfin, on va dire avec dans les seigneurs, pas avec les seigneurs, mais d'abord dans, dans les seigneurs. <rire> je suis juste ouverte en fait à, voilà, à de nouvelles expériences, à, voilà, à des nouvelles aventures, à, à de nouvelles explorations, toujours dans les seigneurs comme je le répète tout à l'heure, toujours dans les seigneurs. Et voilà, on peut s'amuser, on peut découvrir d'autres choses sans pourtant s'essuyer, sans pourtant c'est voilà, péché, sans pourtant, voilà. Euh... Comment, c'est compromettre. Donc c'était un peu ça les updates. Mais sinon je vais bien, hein. je vais... en fait même s'il y a les pressions, euh, vaut 1000 ou combien là, je vais toujours bien. <rire> je suis toujours joyeuse, je suis toujours moi et tout. Moi. Donc c'était ça pour aujourd'hui, en tout cas je vous dis merci d'avoir... Euh d'être resté là malgré que je vous ai abandonné mais là je suis de retour et je suis de retour avec force on remercie Dieu on sait que lui il a continué à poursuivre son plan, son plan fait dans nos vies allez je vous dis bye bye à très bientôt on se retrouve à la prochaine vidéo, surtout le rappel de notre vie, de notre existence n'oubliez pas quoi que vous faites Faites tout pour la gloire des Jésus. Bye bye!